Et salut tout le monde, c'est Chirel, on se retrouve donc sur l'épisode 18 du Let's Play sur Medieval Dynasty. Alors maintenant, je pense que tout le monde arrive un petit peu à capter le jeu, vous avez tous plus ou moins des, pa des, des parties avancées. On va continuer le Let's Play, nous, qui est fait pour les débutants ou les gens qui découvriraient le jeu ou même ceux qui sont en partie avancés mais qui aiment ce que je fais donc merci à vous donc hors euh, vidéo je vous avais dit que euh, bah, je ferai euh, ça fait un mois que je n'étais pas revenue dessus je m'en excuse mais j'ai eu euh, beaucoup beaucoup beaucoup euh, de développeurs qui m'ont proposé des clés je vous ai mis pas mal de découvertes j'avais aussi pas mal de, de choses à faire sur Twitch donc j'ai pris un petit peu de retard j'espère que vous m'en voudrez pas donc, dans l'épisode précédent, on avait vu, euh, on avait parlé à Unigost, etc. Et je vous avais dit que hors vidéo, je ferais en ce qui me concerne la quête d'Halloween euh, pour pouvoir avancer un petit peu le let's play. Donc, la quête d'Halloween est finie. Hop, c'est pas ça que je voulais. La quête d'Halloween est finie. Euh, alors, au niveau journal, si on vient voir ici, donc on n'a euh, pas de quête secondaire, on n'a pas de défi du roi. Euh, on a donc l'histoire d'Halloween, donc euh, vous savez j'ai fait la quête hors, euh, hors vidéo de euh, Halloween avec le tir à l'arc ou, ou à la lance, hein. vous pouvez aussi le faire à la lance, donc euh, je l'ai validé, donc il faut qu'on aille parler à Sambor, et ensuite on a l'histoire d'UniGhost euh, 3, il faut attendre les événements prochains pour gagner l'arbalète. Donc, euh, je vous avais dit qu'on se consacrerait un petit peu sur le village. Alors, je l'ai fait un petit peu hors vidéo. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Si on regarde ici dans gestion, regardez mon épouse, Kunigunda, elle est mère. J'ai un petit Rambert qui est apparu. Donc, je suis papa. Et j'ai, euh, quel âge j'ai là dans le jeu <rire> J'ai 22 ans. Voilà. Donc, excusez-moi, avec le pollen, c'est horrible, la voix, le nez, c'est la totale, plus 33 degrés ou 35 degrés. Voilà, donc euh, j'ai pas mal de choses à vendre, donc on a donc cette nouveauté, mais pas que. Euh, j'ai donc fait, on avait parlé des champs, je parlais des champs depuis plusieurs vidéos. Donc, on avait qu'un tout petit champ au départ, j'ai fait un champ de 8 par 6, et dedans j'ai mis à peu près de tout sauf tout ce qui est houblon etc voilà donc euh, ceux qui connaissent le jeu euh, bah, si on regarde je pense que je peux regarder ce que j'ai mis euh... alors j'ai mis j'ai fait un 6 par 6 donc j'ai mis du blé j'ai mis de l'avoine j'ai mis du seigle j'ai mis du lin de la betterave des oignons des choux et des carottes je n'ai pas mis le pavot voilà alors, le pavot, quand j'ai regardé, ça dit que ça pourrait servir d'engrais. Alors, on verra bien. On fera un, un petit champ de pavot, peut-être. Mais là, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, euh, déjà, on va regarder s'il n'y a rien de cassé. Je suis quand même pas mal lourde parce que j'ai fait pas mal de couteaux, c'est l'hiver. Euh, et ce que j'ai envie de faire, ce serait le poulailler pour être un petit peu tranquille. Alors, la question m'a été posée. Euh, alors, j'ai oublié le pseudo, mais elle se reconnaîtra. Donc, on, on devait aussi aller voir euh, au niveau de, euh, comment s'appelle, de la, de, de la ville. Hein. Vous vous rappelez, j'avais euh, les ânes qui n'apparaissaient pas. Donc, le problème, j'y suis allée, hein, pour vous éviter de vous l'imposer. Donc, je suis retournée voir pour les ânes. Et euh, effectivement, les ânes sont bien là. Donc, il suffit d'attendre le changement de saison. Si vous ne les avez pas dans votre partie, euh, attendez le changement de saison et les ânes vont bien être là. Donc là c'est le nouveau champ, il faudra que je fasse des barrières autour. J'aime bien moi de mon côté le customiser un petit peu, mais pour l'instant on n'en est qu'au début du village. Donc après il y aurait un problème avec le fer. Alors ce que je voulais voir, alors déjà je vais poser ce que j'ai pas besoin parce qu'il y a pas mal de choses, F F, Ça c'est à vendre, on est en hiver, tac, tac, tac, tac, tac, tac, une perte j'en ai pas besoin. Je vais mettre là-dedans. Ça c'est à vendre, euh, lance en bois, couteau en fer, couteau en pierre, c'est à vendre. Il ouais, faut que j'aille vendre en fait. Alors ce que je voulais voir, euh, c'est au niveau du fer, il y aurait apparemment un problème dans les mines avec le fer. Mais avant de me rendre à la mine, ce que je voudrais faire, c'est quand même aller voir un truc. Euh, Rappelez-vous, lors de la mage, ils avaient montré, quand ils ont ajouté les métaux, ils avaient montré que, euh, tout simplement, on pouvait euh, le faire se trouver au fond de la mine. Donc, apparemment, là, ça ne serait plus le cas. Euh, D'après la personne, on ne trouve plus euh, le, le fer au fond de la mine. Moi, je l'avais trouvé. Donc, je vais aller voir au fond de la mine si vraiment... Euh, bon, moi, j'ai un stockage qui est là. Hein, donc, euh, bon, j'ai une quête là. Je peux aller vendre à Branica. Et puis, euh, poser dans mon stockage, aller voir à la mine, ce n'est pas un problème. Euh, et l'autre chose que je voulais regarder, euh, c'était là-dedans. Parce que si effectivement il n'y a plus le fer euh, dans la mine, il doit y avoir un moyen de le récupérer. Donc avant de partir, je vais regarder. Donc là, au niveau de la l'abri d'excavation, ça n'a pas bougé. C'est toujours de la pierre, du calcaire et de l'argile. Donc là, on ne pourrait pas le récupérer par là si effectivement il y a ce problème. Et ensuite, euh, tout Cache de nourriture, donc je répare aussi artisanat euh, tac, tac tac tac non plus. C'est pas par là. Je cherche ma mine. Euh, j'ai pas posé de mine, hein. et non, j'en suis pas là. Je mélange avec ma propre partie. Oui, alors aussi, j'ai fini moi de mon côté le jeu. Euh... Alors, je ne vous cacherai pas que je suis un peu déçu, mais j'ai fini le jeu euh, pour ma partie perso. Donc si vous voulez voir le village, euh, etc., et que je vous dise pourquoi euh, je suis un petit peu déçu, vous le marquerez dans les commentaires et je vous montrerai ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir euh, là-bas, donc à la mine, et en même temps on va vendre. Alors j'ai qu'une euh, qu euh, lance. Bon, en même temps, ça ne risque pas grand-chose par là, mais... Hop, hop. Alors... Euh... Mm, mm, mm, mm, mm, mm. on va mettre la lance, bon, on a mangé, on a à boire, on est un peu lourd, mais bon, hop, ok, que je retrouve mes touches, parce que là, avec les découvertes que je vous ai fait, euh, vous vouliez des jeux médiévaux, je vous en ai trouvé, il y en a encore à venir, il y a une autre découverte assez fun que j'ai trouvé, donc j'espère euh, pouvoir vous montrer tout ça, mais le premier temps qui fait super chaud, les ordinateurs, même si c'est des, des ordinateurs de gaming, ils ont chaud, il faut, faut dire ce qui est. Donc c'est un petit peu compliqué. Et puis nous, on a chaud aussi. Donc on n'a pas toujours envie ni la motivation, avec la chaleur, de se lancer devant un ordinateur où il fait très chaud aussi. Donc on va aller là-bas, j'espère que je ne vais pas euh, me prendre quelque chose dans la figure. On va déjà aller voir donc euh, si dans la mine, effectivement, il y a du fer ou pas. Alors hop. Je je peux pas courir vite, j'espère que je ne vais pas me faire attaquer. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vous propose, on se retrouve à la mine direct. Je pense que ça sera mieux. Allez, à tout de suite. Alors, on arrive près du stockage que j'ai mis près de la mine. Donc, je regarde, parce qu'on parle souvent de l'ours. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, je vous l'ai dit, le long du Let's Play. Là, à cette grotte-là où je suis sur la map, il n'y a quasiment pas l'ours. Euh, je ne l'ai vu qu'une ou deux fois. Donc, euh, on est un petit peu tranquille. Donc, j'ai vendu au passage les couteaux. Comme ça, je suis un petit peu moins lourde. Et on va donc s'équiper... Euh d'une hache, d'une pioche, puisque, hop, on va aller voir s'il y a tout ce qu'il faut dedans. Qu'est-ce que je pourrais poser que j'ai pas besoin là euh, C'est ça. Je vais le laisser. Voilà, je suis un peu moins lourde. Et on va s'équiper de la hache. On va aller voir donc euh, ce problème de minerai euh, qu'il y aurait. Ils avaient dit qu'ils qu allaient le mettre au fond de la mine, qu'ils ont fait les mines un petit peu plus grandes. Donc, on va aller voir ça. Bien que je l'avais montré quand les minéraux étaient sortis. Autre chose, les minerais d'étain de tous les autres minerais euh, sont plus, vont durer plus longtemps. C'est-à-dire ils ont une durabilité sur les outils qui est plus grande que, euh, que le fer. Alors ici c'est du cuivre. Ici du cuivre donc normalement il est au fond de la grotte. Alors j'espère que ça ne va pas changé. Parce qu'effectivement, comme m'a dit la personne... S'il si n'y a plus euh, de fer, alors qu'on a des quêtes qui nous demandent du fer, ça va être compliqué. Alors soit, il euh, ben, euh, faudra garder les objets en fer qu'on a nous pour les donner. Mais bon, ça ne sera pas inépuisable le stock. Hein. Donc là, on a bien du cuivre, là du sel. Ici, cuivre. Éteint. Éteint. Bon, quand j'avais fait la vidéo, en tout cas, euh, où j'avais montré les minerais, le fer était bien au fond, mais au fond de la mine. Alors, ce que maintenant, il faut taper aléatoirement dans les cailloux de cuivre et qu'en ayant du cuivre, on a du fer avec et bien, On va faire l'expérience. Hein Alors, cuivre. Éteint. Éteint. Cuivre, sel. Il y a toujours beaucoup de sel par contre. Hop, cuivre. Oh, je fais effet Titanic là. Euh, éteint. Alors vous avez vu, il hein, n'y a plus de mise à jour là. Il euh, y a des fixations de bugs de temps en temps. Là, euh, le dernier message qu'ils ont donné sur, euh, sur Steam, c'était qu'ils avaient été euh, nominés donc euh, mais il n'y a plus de mise à jour avec des ajouts donc euh, ça va être bientôt je pense la fin de la bêta effectivement je ne vois plus le fer au fond de la mine alors je vais regarder un truc qu'est ce qu'on ramasse quand on ramasse alors, de la pierre je la jetterai hein, au sol ici avec le sel De la pierre, du sel. On va jeter les pierres. Je n'en ai pas besoin. Donc, la personne. Et là, si je tape les on l'a fait déjà. Donc effectivement, ça se complique là, le cuivre. Est-ce qu'on va avoir cuivre fer Non. Du cuivre. Et des pierres, non. Alors je jette mes, mes pierres là. C'est quand même bizarre parce que on a toujours les quêtes avec qui demandent du fer hein, donc euh... à moins que ce soit avec la mine, que ce soit les mineurs et on n'a pas encore la mine. Un pincelle, Éteint. Cuivre. <rire> Et au niveau des développeurs, il n'y a rien qui a été dit à ce niveau-là. Celle, je repars en arrière. Il faut bien aller au fin fond de la grotte, mais je pense que, ouais, effectivement, le fer... Obligatoire mine. Qu'est-ce que c'est Ah, d'accord Mon Dieu Alors, ici, vous avez vu J'avais un panneau, là. Obligatoire mine. Il faut que j'ai la mine, hein, en fait, pour pouvoir la poser ici, je pense. Parce la obligation mine, et on en est loin de pouvoir la faire, je pense, au niveau technologie. Alors, on n'est pas à côté de la mine, hein. Non, il faut 5000 points, on en a 1515. Hein, donc, euh... donc, ma question serait, euh, vu que la mine avant, on la mettait à l'entrée de la grotte, hein, vu que là, ça nous marque obligation euh, mine. Donc, est-ce qu'il faut avoir mis la mine pour pouvoir avoir le fer Mais Alors là, ça ne tiendrait pas pour moi, honnêtement, la route. On, de, on aurait dû pouvoir avoir la mine... Enfin, le, le fer avant de pouvoir euh, obtenir le cuivre et l'étain et tout le reste en tout cas ça me demande la mine il doit y avoir une raison alors euh, il y aurait bien une solution ce serait que j'aille dans ma partie avancée carrément et que j'aille voir à, à la mine hein, que, que j'ai si euh, effectivement avec la mine on a le fer D'accord Donc, on va faire comme ça. Euh, je vous retrouve euh, juste le temps de, ch de charger euh, ma partie personnelle qui est avancée. Et euh, on voit ça euh, ensemble. Donc, je vais me mettre ici, on va dire. Voilà. Et je vais récupérer ma partie perso. Je vais sauvegarder là. Euh, Entrer. Hop voilà, et je vais prendre ma partie personnelle. Et je vous retrouve une fois qu'elle est chargée parce que c'est un petit peu long, je pense. Et je reviendrai. À... Je... On se retrouvera dès que dès que j'aurai. Dès que j'aurai chargé ma partie perso. A tout de suite. Alors, on se retrouve donc dans ma partie perso, qui est une partie avancée où j'ai fini le mot d'histoire, etc. Donc, je vais me prendre à manger pour aller là-bas, parce que, évidemment, euh, je n'ai pas euh, pris à manger dans cette partie-là. Alors, comme je joue avec le... Je vais prendre... 10 bah, porridge, 10 porridge, ça ah, ira très bien. Juste pour aller vraiment voir euh, jusqu'à la grotte. Hein. Alors là, mon fils est très grand. Hein, voilà. C'est un ado... C'est un grand garçon. Alors, euh, normalement, c'est du même côté. Ouais, exact. Donc, on va mettre le trait là. On voit nos mineurs, là, qui sont en train de, de y aller ou de repartir. Je ne sais pas à quelle heure. Je crois qu'il y a faire nuit. Hop. Ah, il y a eu un petit freeze. Comme quoi, il fait chaud, je vous le dis. Alors... En profiter pour boire un coup peut-être et on va aller ben, à la mine ensemble voir si euh, normalement moi je l'ai dans cette partie que je dise pas de bêtises et si je l'aurais pas ce serait grave voilà j'ai la mine qui est, qui est faite donc on va aller voir là bas j'ai qu'une lance sur moi j'espère que je vais pas me faire tuer 400 mètres. Niveau asthmatique, il va pas mieux. En hein hiver, ils ont ajouté des toux. Euh, les bruits de tout. Euh, bien grâce. Ils nous font des, des pneus mots. Euh, les, les, les habitants, les pauvres. Mais c'est assez réaliste. Donc c'est parti. Si vous voulez que je vous montre le village. Et que je vous donne euh, mes opinions. Parce que là, le jeu... Euh, comme je vous disais, il hein, n'y a, a pas de rajout, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de choses comme ça. Donc vu qu'avec cette partie, moi j'ai fini tout ce qui était euh, ben, histoire, si vous voulez que je vous donne mon opinion par rapport à cette partie-là, vous me direz dans les dans les commentaires, dans les commissions tout à fait, dans les commentaires, et puis euh, ben, j'irai voir euh, j'irai voir euh, si je peux vous faire ça assez rapidement. On se retrouve donc à la mine, Donc dans ma partie avancée, hein, je vous le montre, il a 36 ans, on est, est que je vais euh, ici, enfin, j'ai 33 de population, vous voyez j'ai même pas encore tous les bâtiments et j'ai fini l'histoire du jeu, vous voyez niveau nourriture ça va très bien, taxes ça va très bien, argent ça va très bien, population tout le monde est heureux, j'en ai pas un seul, alors peut-être les derniers recrutés même pas. Voilà, j'ai des triplés ici. Enfin, bon, là, c'est une partie qui est dite réussie, entre guillemets. Et euh, je ne sais plus où c'est que je vois l'année. C'est fou, ça. Donc, il a 36 ans. Bah, vous comptez, je ne sais plus, c'est la 20e et quelques années, puisqu'on commence à 18 ans. Donc, euh, année 19. Voilà, 19 ans. Ça fait 19, 19 années. OK, donc on va aller dans les mines. Et je voudrais voir si ça se règle à partir d'ici. Ça, ça m'intéresserait. Alors... Gestion, vu qu'on a la mine là, euh, c'est ici, extraction, la mine. Est-ce qu'on a la possibilité à ce moment-là, celle, oui. Alors voilà, donc en fait, quand vous aurez la mine qui est posée, euh, vous pourrez récolter du fer. Vous l'avez dans le menu, c'est-à-dire vous allez dans Gestion, vous appuyez ici sur mine, F. Et ici, vous allez dans les ressources. Donc, les pierres, on va en prendre peut-être un petit peu moins parce qu'il y a moins besoin maintenant. Ah, C'est quasiment à zéro. Euh, ouais, le sel, j'avais mis ça. On va peut-être mettre un petit peu plus de fer. Voilà. Euh, là, il est à 95%. Ben, on va mettre un petit peu plus. Ouais, Voilà, 40 de fer et des autres minerais. Donc, en fait, il faut avoir, euh, c'est bien ce que je pensais quand j'ai vu, euh, quand ça s'affichait tout à l'heure, euh, que, ben, euh, hélas, le fer, c'est dès qu'on a la mine. Donc, on va faire miner un plein pot, revendre les outils, etc., etc. Et ne pas prendre les quêtes où il y a le fer. Donc, je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé cette question, mais voilà donc la réponse. Par contre, ils ont installé euh, dans la mine maintenant des lampes. Ça, je n'avais pas fait gaffe. Alors, le fer, il, sera, il serait où On va regarder Cuivre, Bon, pas partout, par contre, on n'y voit pas bien. Euh, pas partout. Éteint, donc au fond de la mine, je pense. Hop, Éteint. Hop, là, il n'y a rien. On va vérifier. Je une me paumer, là. Euh, je sens bien la faire. Alors, est-ce que ça va être aussi... Il y a une autre solution c'est que dans la mine, il n'y a pas les rochers directs de fer, mais que les PNJ que vous y envoyez, puisqu'il y a possibilité qu'ils les ramènent, ben là, eux trouvent du fer, mais que nous, maintenant, on ne le trouve pas. C'est-à-dire qu'on ne voit que l'étain, le sel, mais ce serait bizarre. Cuivre. Cuivre. Cuivre, sel. cuivre. Ah, je pense que c'est que nos PNJ maintenant qui pourraient miner du fer. Bon, vu que moi j'ai fini ma partie, euh, je me suis pas trop penchée sur le problème euh, quand on me l'a demandé. Euh, ah, là, je peux, pas, je peux le personnaliser ça Non. Ça fait un petit peu panneau euh, indicateur, je pensais. Mais non. Ça aurait été sympa. Non. Éteint. Apparemment, ce serait que les PNJ de la mine hein, qui peuvent ramener le fer. Vous me corrigerez si je dis une bêtise mais là j'ai beau tourner virer dans la mine. Non, il n'y a pas de y a pas de fer. Donc je ne sais plus qui c'est qui m'avait posé la question. Donc en fait, ben ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont changé ça aussi. Et ils ont il faut donc avoir la mine. Pour avoir du fer. Alors ça par contre, je suis pas d'accord. Je trouve pas ça très logique. Dans le sens où on a des quêtes qui nous demandent énormément de, de, de marteaux en fer ou de choses comme ça. Donc, il euh, ben, va falloir économiser le fer. Hein, parce que sinon, on va, on va avoir des problèmes et plutôt favoriser le cuivre, l'étain pour les matériaux, pour nos, nos ouvriers. Mais pas du tout toucher au fer. là. Donc moi, je ne sais pas combien dans ma partie perso j'en ai. Mais en tout cas, toutes les quêtes qui vont me demander maintenant du fer... Et eh ben, je vais les mettre de côté. Voilà. Bon, ben on aura au moins la réponse de ça. Je vais en profiter pour ranger euh, ben, ce que je viens de. Je sais pas si j'ai miné. Euh, je ne sais plus. Non, j'ai pas ramené de. J'ai pas miné du tout. Voilà. Donc, euh, Hop. alors le problème, c'est qu'il transforme tout en lingo. Euh, le fer, donc il faut surveiller. Ok. Donc, j'espère que ça aura répondu à la réponse de la personne. Donc, il faut avoir fait la mine pour pouvoir avoir le fer, en fait. Le fait de faire la mine ici, à l'entrée. Est-ce que j'ai la torche sur moi euh, Oui. Hop. Voilà. Le fait d'avoir mis euh, à l'entrée, là, votre mine, vous débloque un petit peu plus loin euh, la profondeur des grottes, en fait, où il euh, y a un peu plus de minerie, mais apparemment c'est ici dans, dans l'inventaire vous allez dans gestion vous allez à votre mine là ici vous appuyez sur F ici vous allez dans cet onglet et là vous pouvez dire ben je veux que mes ouvriers me ramènent ça ça et ça donc le cuivre moi j'ai mis 30% éteint 30% Minerai de fer donc là si vous en avez besoin pas mal parce que vous êtes en panne ben, mettez le mais vous voyez la pierre et le sel pareil mais ça à la limite pour le cuivre L'étain, euh, vous pouvez même le diminuer parce que vous, vous pouvez y aller. Et puis, vous le transvasez euh, comme je fais. Hein, là, si vous avez mis euh, le, le, le stockage là, hein, vous minez un petit peu, ça fait monter. Et puis, euh, ben, jusqu'à que vous ayez débloqué la mine. Donc, on va repasser sur ma partie. Je ne sais pas à combien j'en suis du coup, 30 et quelques minutes. J'aimerais bien pouvoir faire. Euh, J'aimerais bien pouvoir faire mon poulailler quand même. Euh, voilà donc euh, toc, on va repasser ici et on se retrouve dans la partie du let's play ce coup-ci mais je voulais vraiment vérifier ça donc on se retrouve sur la partie du let's play euh, donc ben, il va falloir miner miner miner hein, parce que si on veut débloquer la mine il nous manque euh, pas mal de points en technologie euh, si je regarde c'est ici la mine faut 5000 points on en est loin et je ne sais pas combien on a de fer je vais aller voir dans le stockage. Donc, ça, quand j'avais fait la vidéo de la mâche où j'avais présenté minerai, ça n'avait pas été dit. Ça a été changé, ça aussi. Mais par contre, euh, j'en ai, ai pas entendu parler. Hein. Donc, euh, combien il y a de fer Je crois que je, alors, je vais plus avoir de fer. Donc, ouais, j'ai plus de fer, moi. Donc, il va falloir que je fasse des, mineux, des, des choses. Leur dire d'arrêter de faire. On va le faire tout de suite. Voilà, alors gestion. On va aller là. Alors, hop. De chasse, ça n'a pas besoin, culture non plus. L'artisanat, par contre, euh, c'est la forge. Je vais leur dire d'arrêter le fer. Tout ce qui est à base de fer. Euh, la pierre. Euh, voilà, la, la pierre. Hop, là, le fer, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. La fossile en pierre, il peut continuer à la faire. On va passer plutôt à faire les lingots, euh, lingots de bronze, lingots d'étain, de cuivre, lingots de fer qui touche plus. Et on va passer à faire les, les outils en, en cuivre et en bronze. Les fer, faut plus, faut plus qu'il fassent. Alors. On va regarder les plans. Alors, réglez ça dans vos paramètres. Sinon, ils vont continuer à vous utiliser à euh, tout le fer. Euh, Hop, Je ne sais plus où c'était. Bah, c'était dans, dans les plans là. Dans la forge, je voudrais tout ce qui est en cuivre. Alors, le marteau en cuivre, on en a besoin. On a besoin de la hache en cuivre. De la houe. Hmm. Bon, on peut se servir de la houe en pierre. Euh, couteau en cuivre. Ouais. Voilà. Les flèches en cuivre. Non, moi je m'en sers pas. Pour l'instant. Lance, elles me vont très bien en bois. Est-ce que dans la forge 2... J'ai d'autres... Je vais avoir les outils en bronze. Hein. Donc on va faire bronze. H en bronze. Pioche en bronze. Euh, le couteau c'est pas la peine ciseaux de tombe en bronze on verra après bah, ça fait des sous qui partent là faut qu'on en garde ok voilà donc comme ça il touche plus au moins je suis sûre qu'il ne touche plus au fer parce que là on va être embêté bon j'ai des réparations à faire là euh, je vais peut-être en profiter Et je voudrais vraiment qu'on fasse le je vais le garder ce maillet là du coup et on va plutôt les faire en bois et on va réparer ici parce qu'on n'y vient pas non plus tous les quatre matins ce qu'il y a besoin ailleurs ça n'a pas l'air si en face voilà Au Moins comme ça c'est bon donc on va prendre euh, notre euh, hop se le lance à dispo pour le moment et on va retourner maintenant on peut courir on va retourner au village et je pense que ça pourrait être bien alors combien on a de, de taxes à payer pour l'année suivante donc on a 12 229 de, di, de, de réputation de dynastie on a 1045 dettes taxes à payer et euh, ici donc on a <coughs> d'argent 4361 donc on peut se permettre largement d'avoir le poulailler d'accord donc on va d'abord retourner donc au village hein, puisque j'étais venu jusque là juste pour voir si effectivement euh, on pouvait bah, miner ce fameux fer ou pas je vais regarder au passage hein, ici 3000 femelles femelles le bélier mâle, ouais, 3006, ça fait euh, 8000, euh, ouais, 9000, presque 10 000. C'est pas pour demain les boutons. Ça fait rager quand je vois ma partie et que je me dis, mais bon sang. Alors, j'espère que chez moi, euh, ça plante bien. Je ne sais pas par où je vais, mais j'y vais. Donc, mon but est un nom de revenir chez moi je voudrais quand même qu'on fasse le, le, le poulailler dans cet épisode on n'aura pas fait grand chose mais bon vu qu'on m'a posé la question euh, par rapport à, à cette mine au problème du fer je trouvais quand même assez important j'ai eu la question mais bon j'ai pris un petit peu de retard je m'en excuse je vous le redis mais j'ai eu pas mal pas mal pas mal de devs euh, qui m'ont contacté pour présenter des jeux ou autre euh, j'ai eu des clés j'ai eu donc ce qui vous a permis de voir des nouveaux jeux médiévaux, etc. Donc, je ne peux pas tout faire. Et avec la chaleur, là, je peux vous assurer, euh, moi qui suis euh, dans le sud-ouest, euh, là, euh, 33, dans l'appartement, dans la maison. Voilà, c'est infernal. <coughs> Ensuite, excusez-moi, ça c'est Pauline. Euh, en vous baladant, que... elle m'a fait peur, elle. En me baladant comme ça, j'ai trouvé au sol pas mal de choses. J'ai trouvé l'arbre euh, aussi, euh, le fameux arbre commémoratif. Il n'y a rien d'exceptionnel dessus, hein, c'est juste des choses que vous allez loot. J'ai trouvé pas mal de chariots, mais c'est en me baladant. Ce n'est pas, euh, voilà, pas euh, un endroit indiqué sur la carte. Si on regarde au niveau de la carte, je suis au milieu de nulle part, je vais me faire croquer... Euh... Il n'y a pas d'endroit de, euh, voilà, particulier qui dit où il y a des objets. Il faut vraiment il y aller mollo. Et c'est pour ça que je disais bien souvent euh, avec le, le problème c'est quand on a les chevaux, et c'est dans tous les jeux. Moi j'aime bien faire les choses à pied. Alors on me que ça prend plus de temps. Oui, mais au moins on ne passe pas à côté des choses. Et euh, j'ai trouvé plein plein de choses plein de... sur les tas d'argile comme ça aussi. On va aller voir, mais il y avait des trucs à looter. On l'a apparemment pas. Alors c'est peut-être cela que j'ai pris, hein, mais sur les tas d'argile comme ça, il y avait tout un dépôt. Il y avait une pelle, il y avait de l'argile, il y avait... Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Au chariot, pareil, il y avait du loot. Là, apparemment, non. J'ai peut-être déjà pris. Hein. Hop. On va regarder là. Mais je fais gaffe parce que je n'ai qu'une hache, hein, qu'une flèche. Enfin, ah voilà, là là. Je n'ai qu'une lance. Donc, ce ne serait pas le moment que je me tape en face un loup ou je ne sais quoi. Alors, euh, je vous récupère. On n'est pas arrivé au village. Mais par contre, je me suis dit, on n'est pas loin de chez Sambor. Vous voyez, donc autant aller faire la quête euh, d'Halloween qui est de parler à Sambor. Et puis après, on va au village. Voilà. Là, il faut qu'on parle à Sambord. Donc, on va l'afficher, ça, là. Et puis, on va aller voir Sambord direct. Je pense que c'est le mieux. Comme ça, on gagne du temps. Euh, hop. Par là. Alors, j'espère que je ne vais pas arriver côté loup. Sinon. Bon, je me suis refait quelques pioches. Allez, là. On a de la chance. Allez, Sambord. « Salut, grand chasseur, je suis venu en paix. »« Salut. »« Qu'est-ce que vous voulez ?»« euh, Droit au but. »« Très bien. »« Vous vous souvenez d'Halloween ?»« Bien sûr. »« Eh bien, vous l'avez aimé ?»« Que faites-vous »« Écoutez, c'est un bon chasseur, mais ça lui a fait beaucoup de mal quand il a perdu contre moi. »« Et pourquoi me dites-vous cela Pourquoi m'en soucierais-je »« Rester assis, seul, dans les bois doit être épuisant à long terme. »« C'est possible. » « Désolé, mais vous ne rajeunissez pas. N'auriez-vous pas besoin d'une sorte d'apprenti Je vous serais reconnaissant de ne pas me tuer maintenant. Hein pas tout de suite. Je sais que vous essayez de f... ce que vous essayez de faire. Je ne suis pas stupide. La vérité, c'est que je pourrais avoir besoin d'aide. Je le ressens de plus en plus chaque jour. C'est un travail difficile. C'est génial, je vais lui dire, mais je n'ai pas besoin d'une mauviette qui abandonne quand il échoue. » Vous pouvez lui donner notre chance. S'il vient vous voir, cela signifie qu'il a appris une leçon. D'accord, mais il doit m'apporter quelque chose de spécial. Je vais m'assurer qu'il est prêt pour ce qui l'attend. Il le fera, merci. Je ne fais pas ça pour vous. Maintenant, allez-vous-en. Ok, on se barre. Donc, on a mis la quête d'Halloween à jour, ce qui ne nous empêche pas d'aller faire un tour chez Unighost. Okay, Qu'est-ce qu'il y a là? Du cuir, couteau en pierre, on s'en fout, on va pas se faire euh, griller pour ça. Ici, hache en pierre, ok. Ici, il y a un seau. Pas vu. Il m'a pas vu. Alors, ensuite, il euh, n'y a rien là. Je regarde si vous avez pas rajouté des choses ou des trucs cachés chez Sambor. Ici, il n'y a rien. Enfin, qu'il est occupé, hein, on va pas se gêner. Et il n'y a rien. Ok. Bon. Par contre, là, c'est pas cool, on est côté loup. Euh, Qu'est-ce qu'il fait là Il est où euh, le pépère Je ne sais pas. Où il passer Donc, par contre, on va retourner chez nous, c'est en face. J'espère ne pas croiser de loup, sinon c'est courlicosque. Je vous retrouve. Oh là là, que je, je dis ça, il y en a là. Je m'en vais par là. Hop. Et je vous retrouve au village. On fait comme ça, si je suis pas morte entre deux. On se retrouve au village, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc au village. Ce que je fais, c'est que je suis en train de faire le tour pour enlever tout ce qui est euh, hache, en fer, pioche et tout. Donc là, il n'y en a pas. Euh, donc j'ai vu ça me permet de voir où c'est qu'il manque des, des outils donc au niveau de la forge euh, hop, il est là, pépère. donc voilà au niveau de la forge il faut vraiment voyez que je lui enlève tout ce qui est maillé en fer là je le récupère euh, il a bien des minerais machin. je vais lui enlever le, le lingot <coughs> voilà comme ça, il se fait démailler en, en éteint et tout. Hop, Ici, je crois pas que dans la grange, j'avais posé, je me mélange un petit peu avec ma partie personnelle. Euh, non, ouais, là où en fer Là, il y a juste. Ouais, C'est bon. J'avais tout planté. Donc, pas de problème par contre, euh, non, je suis pas trop lourd. Et on va aller poser ça. Euh, dans le stockage j'ai quoi dans le stockage je vais récupérer le tout ce qui est en fer en fait qu'il l'utilise pas Alors, pièche, les, les, les pièces ouais, les pioches faut que j'en vende là je suis trop lourde qu'est ce que j'ai sur moi qui pèse j'ai 46 bâtons j'ai des plumes mais c'est pas grave du sel lingot de fer j'en ai un le seau faudra que je le vende euh, je vais récupérer vite ça et je vais les mettre dans ma maison. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne le prendront pas. Bah, si je les laisse dans le stockage là, ça va disparaître. Automatique. Hein. Donc voilà, là j'ai pris tout ce qui est fer, machin. Comme ça, ils ne peuvent pas l'utiliser. Et je vais aller les mettre dans, dans ma maison. Je vais aller voir avec vous là, euh, au niveau de la réserve de nourriture, ce qui va périr, ce qui ne va pas périr. Comme ça, pas de problème. Je le sors, je le mets par terre. Ça pourrit au prochain, euh, au prochain épisode. Alors, on n'est pas trop dans la vente. Alors, hein, ici, hop, dans cet épisode-là, c'est pas trop de vente. Ça, je pense qu'on a compris. Donc, on va aller... Là, c'est les maisons. Alors, euh, vous avez vu Ah non, je vous ai pas montré euh, mon fiston. Regardez. Konegonda. Voilà. On va lui parlait quand même. Avez-vous une minute Avez-vous entendu des ragots Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Comment allez-vous Histoire qu'elle euh, que ça ne diminue pas trop, euh, qu'elle nous quitte pas avec l'héritier. Alors, on va aller euh, donc ici au stockage et on va mettre par terre euh, comme, je sais pas si je l'avais fait là je me mélange vraiment entre mes deux parties on va regarder ce qui va être pourri au changement de saison donc ici euh, 75% ça passe encore les morilles 62 75 hum hum hum euh, on va pouvoir prendre ça, je pense. F, E, F. On va les mettre par terre. Euh, les morilles, là, à 62. Et au niveau des viandes, euh, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. On va les mettre par terre. Comme ça, on est sûr qu'au changement de saison, ça sera pourri. Alors, X, E, F. Et X, E, F. Voilà. Je pense pas avoir d'autres bouffes un petit peu ailleurs. On va aller voir peut-être à la taverne. Pour qu'on aille parler Halloween aussi. Donc non, je vais vous garder. Euh, désolé. Avec Halloween. Euh, non, là, j'ai des choux, des carottes. On pourrait peut-être faire... Ouais, non. Allez. Bon, là, il dort de toute façon. On pourrait prendre peut-être la viande qui est à 25 ou des brouettes là. Et faire un petit peu plus de ragoût qui est celle qui est à 75 là on prend tout, il y en a deux et ici 87 ouais, on va tout prendre voilà, mmh. on va regarder on va faire quelques ragoûts si j'arrive à sortir Allez, hop on va prendre son élan en fait hop donc on va prendre sur nous on se met pas trop loin du truc hop voilà ah, on va prendre les carottes et les choux. Je pense qu'on n'a on qu'une carotte. Je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose. F, E, F. prendre des bols. Je pense pas qu'on pourra faire... Euh... Hmm. On va regarder. Alors, E. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose Oui. Du ragoût. Sinon, ici. Non. Écoutez, on va faire des ragoûts. Euh, on va faire... 7 ragoûts. Au moins, ça ne sera pas perdu. Ok, donc là, on ne peut plus rien faire. Ici, est-ce qu'on aurait... Euh, il me faut non, j'ai plus d'oignons, j'ai plus tout ça. Donc non. Alors, on va les mettre ça là-bas. J'ai peut-être pas besoin de tout... Euh, Voilà, alors hop, hop, hop, hop, hop, les ragouts. ça je les garde. F, les bols en bois, ça va là-bas. Pourquoi je les ai pas sortis de mon truc, hein? Ragoût, bon, on va mettre ça. Il faut prendre nous des trucs qui sont. Euh... Bah, J'ai 42 viandes, euh, les bols, la bouillie là, elle est à 75. Je peux pas rendre de 2 bouillies, 3 bouillies, voilà. Hop! On va les remettre à la à la taverne. Ce qui revient à la taverne. Cette porte, je ne m'y fais pas du tout. À chaque fois, je n'arrive jamais à ressortir de là. On va les remettre les bols en bois. Vous voyez, on n'a pas de choux qui vont pourrir. Vous me direz, on a une carotte à 50%. Vous savez quoi On va le mettre là. Hop, la carotte par terre. Voilà. Euh, les viandes, non. C'était les bols que je voulais. Hop, hop, hop raté carotte tombée alors je les ai rangées les bols ou pas du tout non voilà f ok j'ai deux viandes à 87% euh. bon, on va les laisser dans le dans le truc je pense pas que ce serait de la viande gaspillée là alors hop on va remettre les huit viandes hop là euh, et on va on va mettre à la forge je lui ai enlevé le marteau donc il faut que je lui en mette une que je lui en mette un plutôt alors on va essayer de ranger un petit peu tout ça celui-là est utilisé donc on va mettre ces deux voilà on va lui ramener les minerais d'étain, de cuivre ici est ce que j'ai des plumes on ira parler à halloween dès que le soleil se lève. ah oui on doit faire le poulailler mais décidément mais bon c'est important qu'ils aient tout ce qu'il faut là donc euh, minerais d'abord puis il fait nuit donc c'est pas très pratique euh, minerais euh, de cuivre F et je voyais j'ai pas j'ai pas d'étain donc j'aurais dû miner là-bas pour ramener de l'étain. C'est pas grave. On va lui mettre ça. Je suis un peu lourde. Hein. Un peu beaucoup. alors euh, hop minerai de cuivre ici alors il a une faucille en pierre on peut la récupérer on va la vendre Maillet on lui laisse cuire tout ça on lui laisse rondin ilana donc nous ce qu'on va faire si on va alors c'est un petit peu embêtant j'y vois pas bien là pour faire euh, ce que je veux faire alors, regardez ici s'il manque de rien alors il m'a fait un panier à nausier Il m'a fait un petit panier à nausé, je vais le récupérer. Euh, il m'a fait une torche simple, je vais la récupérer. Ok. Donc on va aller voir ce qu'on a à vendre, comme ça en même temps qu'on ira parler Halloween. Parce que là, je n'y vois pas pour faire le... Avec la nuit, là, je n'y vois absolument rien. Alors, euh, on peut vendre le seau qu'on a volé chez... Euh... Alors ça, par contre, on en a 5. On peut les vendre. La pelle en bois, on la garde. Le sac ordinaire, on le vend. Les cha le chapeau, on vend. Hop, hop, hop, hop, hop, je descends. Le panier en osier, je vends. Ok. Jusque là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut que je vende sur moi. Alors, on va faire un petit tour si je suis pas trop lourd. Mais Je pense pas, non. Où c'est qu'on va mettre les poules Alors, alors il y a une question aussi qui m'a été posée, mais j'avais déjà répondu dans le let's play, au niveau des champs. Un champ, en fait, vous ne pouvez pas, ce n'est pas votre champ qui s'aligne à vos maisons, ce sont vos maisons qui vont s'aligner au champ. Pourquoi Parce que quand vous construisez un champ, euh, alors ici, je ne sais pas si j'ai un marteau sur moi euh, ou si je l'ai le maillet non, il est là donc j'ai pas en faire un hein, mais euh... quand vous allez construire un champ alors, faut que je me rappelle c'est pas l'issade c'est pas là donc ici, quand vous allez dans les cultures vous allez vouloir un champ, un champ est parallèle à la route d'accord là vous allez construire vous allez construire parallèlement aux routes qui sont les plus proches de votre village c'est à vous après d'aligner et de penser de réfléchir comment vous allez mettre votre village les maisons donc moi là pour l'instant mon champ est parallèle à la route. Mais, là, ces bâtiments, vous voyez, ils ne sont pas du tout parallèles. Après, il faut s'adapter. Un village, c'est pas automatiquement tout aligné près de la route. Donc là, par exemple, si vous voyez, si je voulais faire un champ, vous voyez, il se met bien, ça fait bien un carré parallèle à la route. D'accord Et je recule petit à petit, et vous voyez, c'est bien parallèle. Par contre, si je me mets n'importe où ici, hop, là, voilà, on prend le champ. Si je me mets là, voyez, c'est toujours parallèle à la route, mais ça n'est plus par rapport à vos bâtiments, etc. Vous ne pouvez pas, alors à moins qu'il l'ait tourné, ça aussi, mais normalement, ça ne sera pas parallèle. Ça m'a été posé la question. En fait, la map est faite en losange. Ça fait des carrés selon comment on est positionné. Si on est parallèle à la route, vous allez avoir un losange. Si vous êtes perpendiculaire à la route, vous aurez un, euh, un carré puisque vous êtes parallèle à la route. Si vous mettez perpendiculaire, ça fera un rectangle. Alors, je sais que ça a été demandé aux développeurs d'être changé. Je ne peux pas vous dire que ça a été fait parce que... Euh, on n'a pas eu de, de mise à jour depuis euh, le mois de mai. Euh, donc, je ne sais pas. Mais franchement, c'est le fait qu'ils avaient mis euh, les, les sols là avec un losange. Donc, ne vous inquiétez pas. Non, la réponse est non. Vous ne pouvez pas. Euh, ça s'aligne aux routes. Alors, peut-être que les devs ont changé un petit peu ça. En tout cas, on n'a pas été averti si c'est fait comme ça l'était pour le faire. On n'a pas été prévenu. Ou alors j'ai raté quelque chose, mais enfin j'ai encore regardé hier. Donc euh, c'était pas dit quand euh, on avait fait la, la, la mage sur les minéraux, sur les différents minerais qu'ils avaient ajoutés. Donc je ne pense pas qu'il y ait un changement là-dessus. Bon alors, euh, je voulais faire le poulailler. Alors le poulailler, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on va pouvoir le faire dans cet épisode Je me demande. Je me demande. Alors là, je vais vouloir faire d'autres champs. Ça, c'est sûr. Si je, je cogite là un petit peu. Je vais vouloir faire d'autres champs après pour m'agrandir. Donc, le poulailler. Alors, à moins. Cette partie-là reste... J'avais dit que je fermais peut-être ici, ouais. J'avais dit que je fermais là. Tout le long. Ok. Alors, si je teste en fermant. Hein. Ben, je crois qu'on le poulailler, on le fera dans l'épisode prochain. Mais ce que je voudrais tester, je ne sais pas si je l'ai débloqué. Euh, les barrières là euh, les grandes barrières hautes je sais pas si j'ai encore débloqué ça il y a ceux là, ce sont pas des grandes barrières ça se débloque ici au stockage ressources 2 on peut le mettre au stockage de ressources 2 pff, ça fait tout casser et là on n'a pas on n'a pas assez de temps donc ce qu'on va faire c'est que je, vais, vous, je vous donnerai des idées vous savez que vous aimeriez voir le poulailler, sachant qu'ici on a le bois, que on va fermer notre village ici au niveau du pont. Là, voilà. Va, je pense qu'on va fermer le village, vous voyez, euh, à peu près ici, et on va remonter comme ça. L'abri à bois sera à l'extérieur du village, <cười> donc on va remonter comme ça, pour s'étendre bien sûr. Et ensuite, si on peut, parce qu'après il y a des bosses, des cailloux, le chasseur qui est là, il va être à l'extérieur du village, donc on va repartir par là-bas, en fermant là. Donc je sais pas, je voudrais faire un coin comme j'ai fait dans la partie avancée, vous savez, avec tous les animaux. Là, on a toutes les maisons de ce côté. Euh, peut-être par ici ça pourrait être bien ouais, de faire le, le, le coin des animaux là sachant que euh, vu qu'ils n'ont pas mis les portes au niveau des clôtures etc les animaux partent en cavale hein, ils se carapatent hein. donc euh, faudrait pas que, je trouve que ça aille un petit peu partout Ouais, peut-être ici vous me direz si ici là, ici on ne ferait pas tout le coin avec les poules, les cochons etc ça pourrait être pas mal à voir donc là on va aller euh, voir Halloween et on en restera là, donc on fera le poulailler, je voulais le faire dans cet épisode mais voyez il hein, y a tellement de choses à voir par rapport aux questions euh, que vous me posez, donc euh, je privilégie les questions, donc euh, voilà donc j'ai répondu à vos questions, là on va aller voir Halloween, on va lui dire euh, par rapport à bord. donc hop ici il y a un chariot, qui ne nous empêche pas euh, de ne pas y aller pour rien non plus. Parce On a quand même euh, pas mal euh, de retard à rattraper. Alors les ânes, je vous l'ai dit, hein, sont bien là. Donc euh, voilà. Mais bon, pas un prix euh, qui est dans mes cordes pour l'instant. Sur la map, est-ce que j'ai mis la quête d'Halloween Hop, le journal... Voilà, de toute façon, on sait où il est. Alors, je peux pas courir parce que... Enfin, je peux pas sprinter parce que je suis trop lourde. Est-ce que je peux faire des... Oui. Je peux en faire qu'un. Mais bon, c'est déjà ça. Et là, je peux courir Avec mon marteau qui ne me sert à rien dans la main, mais bon. Bon, je vais essayer de rattraper le retard des, euh, des vidéos de toute façon ça va être les vacances euh, vous allez partir le, le, vu que euh, tout a été levé euh, quasiment vous allez partir en vacances euh, donc ça va plus être vers septembre qu'on va se retrouver on verra si on continue le let's play de medieval dynasty parce que bon maintenant je pense que tout le monde a compris le jeu vous me direz si vous voulez qu'on continue le let's play ou si n'est pas la peine il euh, y aura aussi des découvertes il y aura, je posterai peut-être un peu moins de vidéos par semaine parce que je vous dis avec la chaleur, ça va être intenable et ingérable. Donc, voilà. J'essaierai de vous poster une, deux, voire trois vidéos par semaine maximum. Euh, vous privilégiez les découvertes. Euh, là, il y en a une ou deux qui vous attendent encore. Euh, et puis après, ben, on verra. On verra comment on tourne ça. Parce que, bon, je vous dis, ça va être les congés, les vacances. Vous allez partir. Euh, donc... Alors, haoussien ou juilletiste, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez partir. Alors, Halloween, il est là, on peut le réveiller. Donc, salut. Alors, je lui dis, moi, c'est moi qui, la, qui lui dis ça, j'agresse comme ça. Très bien, ça suffit, préparez-vous. Pourquoi Sambor a besoin de vous. Il est déjà vieux et il cherche quelqu'un qui puisse prendre sa place dans l'avenir. Vous l'a-t-il dit Il n'a peut-être pas utilisé ces mots exactement, mais j'ai gardé le même sens. Et qu'attend-il de moi que je me débarrasse de tout et que je devienne un chasseur solitaire comme lui Le meilleur de ces terres, oui, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas ça Bien sûr, j'aimerais pouvoir le faire, j'ai adoré, mais ce n'est pas si simple. Bien sûr que si, vous êtes un adulte, il est temps pour vous de commencer à vivre comme vous le souhaitez. Vous voulez dire que si je dois avoir son bord, il fera de moi son compagnon Eh bien peut-être, pas juste comme ça, les mains vides. Vous pourriez chasser un bison d'Europe ou quelque chose comme ça et où trouver un bison d'Europe maintenant C'est Sambor qui traquait tous les animaux. N'ayez pas peur, mon ami. Je sais exactement où vous pouvez les trouver. Merci. Cela ne change rien au fait que je n'ai même plus d'arc. D'accord, je peux faire quelque chose à ce sujet. Je vais vous apporter un super arc. Mais promettez-moi quelque chose. Oui Que vous arrêtiez de douter de vous-même. Marché conclu. Je serai bientôt de retour. Ok, donc pour on lui ramène un arc recourbé. Alors, est-ce que j'avais débloqué la recette Je ne m'en rappelle pas. Donc, je vais regarder tout de suite dans la technologie. Je ne sais plus si on avait débloqué euh, l'arc recourbé parce qu'on le demandait souvent. Euh, toc, toc, c'est pas là-dedans, je pense pas. La forge, non. C'est dans la maison du chasseur. Hop, hop, hop, hop, hop. Le chasseur, il est où C'est ici. Euh, arc. L'arc recourbé, non, on ne l'a pas débloqué. C'est dans le pavillon de chasse 2. Donc, il va attendre Halloween. Il va attendre, on ne peut pas pour l'instant, à moins que j'aille l'acheter, mais ce serait quand même couillon. Donc, on va en rester là. Donc, j'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Ce problème de fer existe vraiment. Donc, je répète, il faut attendre d'avoir la mine maintenant pour avoir du fer. Donc, gardez le fer que vous avez. Faites plutôt des outils. En cuivre ou en étain, qui a une durabilité plus longue que le fer, et gardez le fer pour vos quêtes secondaires. Ensuite, euh, les ânes sont bien de retour. Euh, J'ai débloqué donc la quête d'Halloween, tout va bien. On verra dans le prochain épisode. On fera promis ce coup on fera le poulailler, on fera le point sur tout ça. Vous me direz si vous voulez voir dans ma partie avancée. Euh, Bon, il n'y a pas tout, il n'y a pas les ânes, il n'y a pas euh, les chevaux, il n'y a pas tout ça. Mais j'ai fini le, le mode histoire. Si vous voulez savoir comment ça se passe quand on n'a plus le mode histoire, à ce moment-là, vous me le direz dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Et euh, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, on fera le poulailler. c'est sûr, il nous faut des poules. Il nous va nous falloir un coq et une poule, euh, voir aussi si on arrive à trouver un coq. Voir l'âge un petit peu, parce que dans, mon, dans ma partie personnelle, euh, ma poule est morte de vieillesse, donc il meurt de vieillesse. Donc euh, autant prendre petit, et puis euh, qui grandit, c'est qu'il nous fasse des œufs et tout y dit On ne fera pas les oies, parce que ça revient au même, ça sert à rien. Donc euh, après on verra pour les cochons. Je n'en avais pas mis moi dans ma partie euh, personnelle, parce que j'avais assez d'engrais, etc. Donc voir si on fera les cochons ou pas. Le let's play n'est pas fini. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup Vous me le direz dans les commentaires Est-ce que vous voulez que je continue le let's play sur Medieval Dynasty ou pas euh, Le jeu maintenant, il est connu, reconnu, archi reconnu. Alors certes, maintenant, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus tout ça. Donc, tenez-moi au courant. Euh, si vous voulez qu'on stoppe le let's play, c'est bon. Ou euh, si vous voulez qu'on le continue. Moi, je ferai en fonction de vos commentaires. En tout cas, plein bibi, plein de